<rire> <rire> pas top. Vous allez jusqu'à 50, ah, manche Ouais, je sais même pas en vrai, Mais on va vrai aller que... jusqu'à ce qu'on en est mort. Mais... Moi je vais jusqu'à 50 et après 2 deux... Attention quand je vais dire va falloir flopper ce pack vénère Tu es mort ouais. en main, c'est bientôt. Je suis là, oh je suis. Go Y'en Il Il a, a <rire> quelqu'un qui a flopé Oh le <rire> <rire> <rire> <rire> Tu dis quoi Euh j'ai pas <rire> <rire> <rire> non, mais attends, ben le débile <rire> Y'en a qui te vas-y, pousse vite Je tank pas... <rire> <rire> <rire> oh, Je pas... Grenade UM. Au cours, <rire> oh, <je> cours. <rire> oh non Allez, on est tous morts oh, est... Attention, il le tue pas hein, au cas où Ok, on va le tuer il m'a cassé Il m'a mis une pièce pour moi C'est <rire> la rotisserie là-bas <rire> Putain putain putain Vas-y Boris oh. Boris T'es où Je suis là là Il est mort Il est mort, il est là. Il est là il est mort ah bah, Oh non Bien joué Je vais très attaquer putain non Vous grippez, vous poteau à droite oh. <rire> Mais gros, euh, j'avais du shield et tout, il m'a one shot oh, J'ai entendu le bruit <rire> je... Oh putain, je vais me faire casser Non, mais non, c'est sérieux toi <rire> je... je fais comment moi Je peux pas leur mettre que des coupelles <rire> Il force pour <mon> passer. <rire> ah, j'en ai un, T'as oublié toutes les baffes que tu, peux... tu peux prendre quand t'as le bouclier à prendre. Bah, ouais, tu peux en prendre euh, 10. Non, mais attends, tu me fous dans la sauce. <rire> putain, Allez, putain, mais Serpille là, viens vers là. là. Connard à la fenêtre. Court. Mais fais pas une boîte J'espère que tu vas te faire casser ta gueule S'il te plaît, fais-toi casser ta gueule <rire> <rire> Faut sauter Milan un souris, sauter, <rire> <rire> Après avoir fait du bus, euh, ouais, c'était la meilleure Vas-y, vas-y, <rire> faites un remport le tu veux <rire> Vas-y Wow oh putain <rire> <coughs> Oh putain <rire> Pris une stratégie Encore Il y en a pas, il y en a pas, mais tu l'as vu Tu l'as vu, tu l'as vu La <rires> du... Salut Shake from la détection France <rire> J'ai comme eu l'impression que t'étais étais sous pression <rire> ah, j'avais pas ouais. <rire> <inaudible> <rires> <Regardez -lui. inaudible> Mais <rire> Non mais attends <rire> Le Napalmus Oh Le <rire> <pas les rire> Oh non tu m'as tué avec ton laser <rire> <rire> Oh voilà. si on passe une manche déjà, c'est miraculeux, hein, j'ai plus de fesses, moi. Moi deux. Bon on peut faire des mules Wow wow wow <rire> C'est quoi ça? <rire> <rire> Putain, mais je me suis fait <rire> Il va où là? Creux <rire> il va où il fuit vas il fuit Oh, il va te... Ah, bah là, c'est bon, il n'y a plus de rampant. Je singe. Ouais, mais ils sont un peu trop musclés. Non... Essaye de survivre mais... Je m'en sors Je m'en sors <rire> J'ai quand même l'impression qu'il oh <rire> y en a... Ouais j'ai l'air d'égoïsé T'es vraiment un petit raté Ah moi aussi je l'ai pour le sauve <rire> Le gland pas de bien J'en ai à foutre moi Vas-y Vas-y Casse ma gueule Vas-y Vas-y, vas-y! Regarde, il est même pas foutu de me tuer, regarde! <rire> tu vois la puissance, je le tank! <rire> ah, euh... Tu devrais te tester le reset, premier jour tu lances mon chum et tu restes à la manchure. Bah, bah faut paquer hein! Je ah, laisse! Ah, je crois hein! Mais des nades Ah, oh, je vais canner! Non. Oh. Quoi? <rire> C'est quoi ça? Quoi? <rire> ah ouais non, ça délire, j'ai vu. Qu'est-ce <rire> qu'il t'a mis? Euh, pour les mettre ah, comme ça. éclaté. Ouais. Je l'emmène dans un petit coin. Il va là. me retirer. <rire> C'est quoi ce bordel Franchement je bouge même pas Non <rire> ah, on me touche pas, attention, c'est l'aspirateur qui marche moi. Ouais je sais mais... Je tire <rire> Ouah, il m'a cassé ma gueule Ouah, il t'a Allez, cassé ta gueule <rire>